Salut à tous, c'est Kino et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de parler des Hallowards. Les Hallowards, ce sont une cérémonie où les créateurs sont récompensés. Pour cela, il y a un gros travail de recensement, puis pour sélectionner les meilleures créations dans chaque catégorie. Cette année, il y aura 13 catégories pour récompenser les créateurs francophones, de montage, de machinima ou encore d'images et de screen. Plus qu'un simple événement pour les créateurs, les Hallowards sont pensés pour réunir toute la communauté au travers d'une soirée. Lors de cette soirée, nous aurons une cérémonie réalisée sous forme de machinima faite dans le fun et la bonne humeur. C'est lors de cette soirée que les gagnants seront récompensés. Vous avez aussi votre rôle à jouer, même si vous n'êtes pas un créateur, en votant pour votre créateur préféré. Un lien est d'ailleurs en description. La cérémonie est fixée à 21h le vendredi 1er juillet. Il y aura des surprises pour tout le monde. Un concours est d'ailleurs déjà ouvert pour participer au Machinima, il faut sauver les Hallowards. Ce Machinima sera un court-métrage implanté au milieu de la cérémonie des Hallowards où vous pourrez donner la réplique à David Kruger, la voix francophone du Major, dans les jeux ou dans la série. Je vous laisse avec la vidéo explicative pour ne rien rater de ce côté-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On se retrouve très bientôt pour parler d'Halo. Salut à tous